Hey guys, c'est Winman, je viens de trimer le Gelato Cake, phénotype numéro 5. Écoutez, je ne sais pas qu ce qui est arrivé, euh, trop sec, trop sec, là. Euh, dans mes bocaux, l'humidité, là, là, je vais vous dire ça. Oui, dans mes bocaux, l'humidité est à 49, donc euh, je vais rajouter quelques gouttes d'eau, et puis euh, pour vraiment là, me rapprocher là, du 60%. Donc, on va calculer le nombre de grammes que j'ai eu avec le Gelato Cake numéro 5. Regardez, je vais vous montrer, là, les trichomes qu'on va pouvoir récupérer. Incroyable, hein? Ça, c'est l'accumulation, là, des trois plantes. Le Mendocino Animal Cookie, le GMO Animal Cookie, avec le Gelato Cake que je viens de trimer, là. Vraiment euh, trop sec, là. Alright, gang. Donc, on est de retour avec le Gelato Cake, le gelato cake et le fameux poids officiel. Donc, on a eu 55 grammes avec le Mendo Chino Animal Cookie. Et avec le GMO Animal Cookie, euh, après vérification, là, 34 grammes. Donc, euh, on va faire ça comme un grand. Hum. les terpènes je pense que se sont euh, évaporés ou ils ont disparu parce que euh, il sent pas beaucoup euh, quand il est en floraison il est un petit peu sucré mais euh, il est beau j j'ai mis une photo sur mon Instagram. Allez vous abonner. Winman, SQDC. Mais je ne sais pas pourquoi je, je suis vraiment trop sec. Donc, euh, je vais rajouter le deuxième boco. <coughs> Toujours identifié là, ses contenants. Quand je le trimais, là, euh, les petites cocottes, là, ils, ça s'émientait un petit peu, là. Bon, ben, on a un total, total officiel de 52 grammes pour le gelato cake. Ça, ça vient de Elevate Seed. J'ai eu... Euh, J'ai acheté 6 graines de cannabis et mes plantes ont été un petit peu... Ils euh, ont eu un traitement choc, sûrement les spider mite ou peu importe. Ça m'a donné des graines de cannabis dans l'intérieur des cocottes. Pas de cette plante-ci, mais d'une un, autre plante de Gelato Cake auparavant. Donc, euh, je vais pouvoir tester là, le Gelato Cake à l'avenir, dans le futur. J'ai quelques graines de cannabis. Celui-ci, c'était le plus fleuri là, à date. Ça fait environ euh, 4 Gelato Cakes que je fais pousser environ. Euh, tendance, là, les petits goûts Gelato. Euh, je ne sais pas si ça vient du, du, du wedding cake parce que je pense que le gelato cake c'est le gelato 33 croisé avec le wedding cake, mais euh, petite touche là de, de linalol, hein, un peu là, lavande, lilas, raisin, euh, des touches un peu différentes là d'un phénotype à l'autre, d'une graine de cannabis de gelato cake à l'autre, c'est un peu les petites différences. Raisin, lilas, lavande. Mais celui-ci, comme je vous dis, à la fin de la floraison, il sentait sucré. Euh, sucré pratiquement agréable. Euh, sucré sans, sans avoir un, un, un fruit en particulier. Là. Donc, on a euh, le résultat. Et pour euh, ce qui est là, euh, du smoke test, on va faire ça là, dans 30 jours après le fameux curing. À la prochaine. Ciao, ciao. 52 grammes.